Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Je pense que vous vous en doutez, j'en ai déjà parlé l'année dernière lorsque j'ai fait Dans l'ombre des salles obscures, mais j'aime beaucoup la pellicule. La pellicule dans le sens projection pellicule. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et les quelques personnes qui me connaissent au quotidien je les bassine régulièrement avec ça, sur le fait qu'il n'y a rien de mieux que la projection en pellicule, que c'est trop bien, que ça apporte un petit quelque chose, que ce soit devant l'écran ou en cabine, il se passe un truc. Et j'ai envie d'être à moitié prophétique, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs en ce moment, plein de signaux qui me font dire que potentiellement, on est en train de voir la pellicule se retrouver un peu au même niveau que le vinyle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une vraie nostalgie, soit de la part des distributeurs, soit de la part des exploitants, sur l'envie de, de jouer sur l'idée que la pellicule, ça reste quelque chose qui peut être encore dans l'air du temps. Et que c'est un petit cachet nostalgique. Et je dis ça parce que d'ici quelques semaines, dans le cinéma où je travaille, on va projeter le film Empire of Light, le nouveau long métrage de Sam Mendes. Et ce qui est génial, c'est qu'on a beau cracher sur eux, mine de rien ils ont des bonnes initiatives des fois, Disney a proposé au cinéma dans lequel je bosse, de nous fournir une pellicule 35 mm de Empire of Light. Parce que oui, le film a été tourné en pellicule, donc du coup, on nous a proposé, est-ce que vous voudriez pas le diffuser en pellicule Bien évidemment, le cinéma dans lequel je bosse a dit oui, ce qui me fait énormément plaisir, mais au-delà de ça, ça me fait dire que potentiellement, si des distributeurs comme Disney, aujourd'hui, proposent à des cinémas de diffuser des gros films comme ça, parce que mine de rien, Empire of Light même si sur le papier il aurait dû avoir plus de nominations aux Oscars, ça reste quand même un gros film, proposer aux exploitants de salle de le diffuser en pellicule, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est qu'au-delà du cachet du film, au-delà de l'ambiance, au-delà de la forme du long-métrage et du tournage, il y a une envie, il y a une demande. Donc est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose Est-ce que peut-être là on ne serait pas dans une espèce de stade de transition où les distributeurs reprendraient conscience de ce que la pellicule a apporté au cinéma du fait qu'il y a encore des techniciens et des projectionnistes qui ont ce qu'il faut, que ce soit le CAP ou que ce soit une formation sur site pour projeter les films en pellicule. et ce qu'il y aurait une prise de conscience de ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a encore des personnes qui se disent c'est une bonne idée de proposer aux spectateurs de voir un film en pellicule. Et j'espère que sur le long terme, ça va continuer à grimper. Vraiment parce que c'est quelque chose qui n'a pas son pareil pour émerveiller vraiment les spectateurs. Si tant est que ça se passe bien bien sûr, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit souci technique. Mais encore une fois, la pellicule a un petit quelque chose supplémentaire. Ça a une petite identité, ça a un grain, ça, a... ça crée quelque chose dans la salle qui est pas pareil. Donc certes, pour certains, ça sera un film en un peu plus moche. Parce qu'ils se diront, il ah, y a plein de défauts, il y a des petits grains, le son ça craquelle, etc. Je pourrais vous comprendre. Mais c'est comme ceux qui à une époque disaient, ouais c'est nul de réécouter des films en, des, des, des musiques en vinyle, enfin le CD il est tout craquelé, ça fait du bruit, etc. Ben, ces mêmes personnes là, potentiellement aujourd'hui, elles commencent à collectionner les vinyles et elles en écoutent régulièrement. Donc peut-être que d'ici quelques années, ben, on va se retrouver à nouveau comme ça. Et moi personnellement je l'espère parce que la pellicule, déjà c'est un bonheur de s'en occuper en cabine, mais la satisfaction de la projection et de le voir en pellicule, c'est un bonheur. Voir un film en pellicule, ça n'a pas son pareil. Voilà, j'espère que cette petite pensée fugace vous aura plu. Et n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, j'en eh parle.